Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vais vous parler dans cette vidéo de filtres photo magnétiques. En effet, la majorité des filtres de photographie que l'on trouve dans le commerce sont des filtres circulaires qui se visent sur votre objectif, selon le diamètre, mais aussi des filtres carrés ou rectangulaires qui se glissent dans un support. Les filtres ND permettent de couper la lumière, mais voilà, en photographie on aime le côté pratique et surtout avoir des choses pratiques, efficaces et peu encombrantes. KF Concept propose un système de filtre à aimant qui permet de clipser en moins d'une seconde un filtre sur son objectif. Alors, je dois avouer que le concept est séduisant, mais qu'en est-il lors de son utilisation Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous fais une petite surprise. Allez, on teste tout ça, c'est parti Alors, qu'est-ce qui est vendu avec les filtres photo magnétiques KF Concept on trouve, on trouve déjà trois filtres vendus avec ces filtres photo. Un filtre ND1000, un filtre polarisant et un filtre UV qui sert plus de protection. On trouve aussi la bague aimantée qui permet de créer le lien avec les filtres photo magnétiques. Donc, dans un premier temps, la bague adaptateur aimantée. Alors, au sujet de la bague d'adaptateur aimanté, donc c'est l'accessoire en fait du kit qui va faire le lien avec les filtres photo magnétiques. Donc, comme c'est quelque chose qui est aimanté, il faut de l'autre côté un support aimanté. Donc, elle est indispensable. Celle-ci se visse sur votre objectif et vous pouvez le, la laisser en permanence dessus. Donc... Vous pouvez donc en un instant profiter du système aimanté qui est le but de ce kit. Le filtre ND1000 lui va permettre de couper la lumière mille fois. Donc je vous parle de ce type de filtre plus en détail dans mon livre euh, que j'ai écrit et que j'ai sorti récemment. Avec ce filtre vous avez la possibilité de faire des pauses longues en pleine journée. Comme la lumière est coupée mille fois on peut donc euh, facilement rallonger le temps de pause. En pleine journée, on peut donc jouer à faire disparaître les passants si la lumière n'est pas trop puissante ou bien euh, de créer des effets de mouvement assez sympa avec le fil polarisant. Alors, vous allez pouvoir éliminer les reflets qui, qui pourraient être gênants en fait pour votre photo. Donc, par exemple, éliminer des reflets euh, sur l'eau euh, peut permettre d'éliminer, euh, vous savez, c'est certaines, euh, vous savez, il y a des ya certaines zones blanches en fait qui peuvent apparaître à cause de, de reflets et euh, ça peut aussi rendre euh, la photo carrément euh, enfin l'eau carrément transparente alors le filtre polarisant c'est aussi le filtre le plus souvent utilisé parce que la plupart des gens déjà dans un premier temps le laissent en permanence sur l'objectif donc pour protéger la lentille moi je trouve que c'est pas forcément une bonne idée de laisser toujours le filtre polarisant euh, sur l'objectif de la photo parce qu'en fait ça a un effet sur la photo donc dans un premier temps ça peut bloquer un petit peu la lumière et euh, ça peut rendre aussi une photo un peu plus saturée. Donc, si c'est ce qu'on souhaite, pourquoi pas, hein, franchement, mais voilà, il faut quand même le savoir. Donc, pour régler l'effet polarisant du filtre, donc le filtre tourne sur sa bague aimantée. Donc, il euh, n'y a aucun système de cran qui permet d'aller jusqu'au bout. Il faut juste tourner un petit peu le filtre pour avoir un peu plus d'intensité ou un peu moins d'intensité avec le filtre polarisant. Ensuite, dans ce kit, donc, on a aussi un filtre euh, photo euh, qui est euh, un filtre UV. Donc en fait, ce filtre a un usage qui est plus dédié à la protection de votre lentille. En effet, je ne vois pas euh, euh, l'intérêt de filtrer les UV et je ne crois pas qu'on puisse les voir en photo. Enfin, moi j'en ai jamais vu. Donc, euh, donc ici, en fait, l'idée est surtout d'avoir un accessoire qui permet de protéger votre lentille contre les impacts, la poussière, etc. Donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Euh, moi j'en utilise. Euh, sur mes objectifs déjà, donc euh, j'ai choisi des filtres qui sont spécialement dédiés à la protection euh, et pas pour me protéger des UV. Les filtres que j'utilise me permettent d'avoir un filtre déjà ultra transparent et neutre. Donc C'est ce que je recherche avant tout. À l'usage, je pense qu'on ne remarquera pas de différence avec ce, ce filtre UV KF Concept contenu dans ce kit. Mais attention car si vous choisissez un filtre bas de gamme, euh, sans traitement du verre, euh, celui-ci pourra nuire à vos photos. Faut le savoir, donc maintenant vous le savez. Le filtre photo UV vendu avec le kit a l'avantage d'être aimanté, donc vous pouvez au choix choisir de mettre la bague ou plutôt le filtre de protection. Vous pourrez alors mettre un filtre ND rapidement ou le filtre polarisant dessus euh, en moins d'une seconde. Au sujet de la pochette de rangement des filtres euh, photo-magnétiques euh, vendus avec le kit KF Concept, ici on a une petite pochette de rangement très pratique. Donc regardez, une fois qu'on l'ouvre, euh, chaque poche est séparée et permet de ranger facilement les accessoires ou de pouvoir euh, les sortir sans problème. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Alors ce que je pense que vous voulez savoir avant tout, c'est est-ce que la qualité des filtres est bonne Alors, je vous dis tout de suite, oui. Ici, on a un filtre ND1000 qui coupe donc mille fois la lumière. On remarque qu'il n'y a aucune perte de netteté ni de défaut colorimétrique. Ou alors, c'est vraiment euh, euh, léger parce que moi, ici, je la vois même pas. Donc, la plupart du temps, il peut y avoir une dominante de couleur donc avec ce type de filtre. Mais en fait, tout dépend de sa qualité. Ici, pour le filtre magnétique KF Concept, c'est très bien. Le filtre polarisant, lui, fonctionne bien, mais les filtres polarisants peuvent bloquer un peu de lumière et saturer l'image. Sinon, au niveau de la colorimétrie, je vous le fais en direct. Donc voilà, je passe le filtre euh, devant l'objectif, euh, euh, comme ça, euh, voilà, en train de filmer. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée euh, directement en direct. Donc voilà Alors pour conclure, franchement la praticité est très importante quand on aime faire des photos. Donc je suis plutôt adepte des systèmes euh, très pratiques qui sont plutôt euh, on sort et ça marche. Donc je pense que la plupart des gens euh, c'est la même chose. Euh, ici le système aimanté permet de fixer directement le filtre sans s'encombrer. Donc comme le dit Kev Concept sur leur site, euh, ça prend moins d'une seconde et c'est vrai. Donc je vous dis clairement ce que je pense de ces filtres, pour moi je les trouve très pratiques, surtout le filtre polarisant euh, qui me permet euh, d'éliminer rapidement les reflets sur des surfaces vitrées, donc, euh, ou alors tout ce qui est reflet, donc avec un système beaucoup plus rapide qu'un qu filtre euh, circulaire à visser ou un filtre pour lequel il faudrait monter un support, donc voilà alors, lorsque j'effectue des reportages immobiliers en tant que photographe professionnel, donc c'est une bonne option qui me permet de proposer un travail qualitatif si besoin. Alors, je trouve qu'ici, en termes de prix, donc c'est très bien. Euh, par contre, on a accès à seulement un filtre ND1000 et un filtre polarisant. Donc, je ne parle pas du filtre UV qui ne servira euh, que de protection. Euh, je préfère garder mon filtre que j'ai actuellement et qui me satisfait très bien. J'aurais peut-être aimé trouver d'autres filtres intermédiaires ou même plus élevés comme un... Euh, un filtre ND 4000 par exemple, qui permet de faire de plus longues pauses, surtout quand la lumière du soleil est puissante en pleine journée. Donc voilà. Mais par contre, ça peut faire aussi grimper le prix, euh, effectivement, s'il y a plusieurs filtres euh, dans le kit, ou alors, euh, voilà. Alors oui, euh, si vous avez suivi mes stories sur Instagram, je vous parlais de vous faire gagner ce kit de filtre lors d'un concours. Donc, j'organise un concours. Euh, je vais donc faire un tirage au sort. Euh, pour cela, bah, il faut avant tout être abonné à ma chaîne YouTube. Donc, euh, vraiment, cliquez euh, vraiment sur le bouton en bas par ici et abonnez-vous parce que si je vous fais gagner euh, et que vous n'êtes pas abonné, je devrais faire un nouveau tirage au sort et ça serait dommage pour vous. Donc, je vous mets en description les conditions à respecter pour pouvoir participer au concours. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez ce kit de filtre et vous le recevrez directement dans votre boîte aux lettres. Donc c'est la marque Kev Concept qui vous enverra directement votre cadeau dans votre boîte aux lettres. Donc si vous ne gagnez pas au concours, rien n'est perdu. Hein, vous pouvez toujours bénéficier d'une remise sur le prix d'achat. Donc vous avez le choix, je vous ai négocié une remise sur Amazon ou directement sur le site Kev Concept. Donc j'explique en description comment participer au concours et comment bénéficier des remises euh, si vous voulez euh, acheter les filtres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez participer au concours et pour voir les prochaines vidéos sur du matériel intéressant en photographie que je vous conseille. A bientôt les amis